Il y a deux semaines, je vous ai raconté comment j'ai triché de manière un petit peu éhontée et j'ai vu que ça vous a plu, donc dans la même veine, aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter ma première lane avec le frérot Gotaga. Bon, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent depuis assez longtemps, vous savez que Gotha et moi, on s'entend plutôt bien et on a fait énormément de choses ensemble, mais genre vraiment beaucoup, que ce soit en stream ou en vidéo, disons que vous avez pu nous voir faire pas mal de choses. Deux, un... Bonjour oui. tout le monde, j'espère que vous allez bien. <rire> On se retrouve. <rire> allez vas-y, je te laisse faire. Y'a yep, tout le monde, c'est Gotaga et je suis en compagnie aujourd'hui de mon très cher euh, Nani. Coucou Nani. Bonsoir. Ah, bonsoir. Comment vas-tu mon ami Je vois pas quoi faire. Oh j'ai plus Je J'ai que crevé Nice. Ah j'ai trop mal. <rire> <rire> Mec là je tryhard regarde. Oui ah, Win, hein. oui Win, oui, Mais non. oui. Pouce bleu, ça dégage. Ah, allez, pouce bleu, ça dégage. Mathis, pouce bleu, ça dégage okay. Pouce bleu, ça dégage. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et que vous en avez eu globalement pour votre argent. Bon, maintenant, on fait un peu moins de choses ensemble. Hein. Disons que chacun suit un petit peu son chemin, etc. Mais on s'aime quand même. Hein. À chaque fois qu'on se voit, on s'entend plutôt bien. Disons juste qu'on est plus sur les mêmes jeux. Et puis voilà, on est des adultes, tu vois. On peut euh, bien s'aimer sans avoir à se squatter tout le temps. On n'est plus comme euh, à l'époque, quoi. Il me déteste. Vraiment, il me, il me déteste. Mais voilà, à l'époque, on était au cœur de la saison Black Ops 2, Voilà, la mienne se passait bien. Je l'avais éliminé à la For Win 2, j'avais gagné euh, deux tournois, la Skyline Beta et la Lanning 5. Et donc, il est arrivé le moment pour moi de défendre un de mes titres. Défendre son titre, mec. Tu sais ce que ça veut dire T'as un titre, t'as une couronne, il faut la défendre. Mais avant tout, la Laning, qu'est-ce que c'est La Laning, c'était un organisateur de tournois sur PlayStation 3. Parce qu'à l'époque, quand Call of Duty était encore un jeu à la mode, les communautés étaient séparées selon les deux consoles. T'avais les hommes normaux sur Xbox 360, les indigènes sur PS3. Voilà, c'était réellement une communauté où euh, tu pouvais réunir facile plus, plusieurs centaines d'équipes en tournoi online, plusieurs dizaines en tournoi. et malheureusement, ils étaient split en deux. C'est ça qui est un petit peu stylé pour le PC, c'est qu'ils n'ont pas comme ça à se séparer comme des Mongols. Mais voilà, la Laning, du coup, c'était un, euh, un organisateur qui, Faisait des tournois pour cette communauté. Et c'était à l'époque où Call of était à la mode, donc disons que maintenant, si tu essayais de refaire les mêmes tournois, disons que ton grand-père aura un peu plus de monde dans sa compétition de pétanque ce dimanche, tu vois. Il n'y a plus grand monde qui y joue, quoi. Et donc j'étais le tenant du titre de cette landing qu'on avait gagné donc du coup en février avec un euh, roster avec Riskin, etc. Ça s'était assez bien passé. Et il faut savoir que, du coup, à l'époque, le partenariat était entre Xbox et et Activision, ce qui fait que les plus gros tournois et donc le plus gros niveau étaient situés sur Xbox 360. Et il n'était pas rare que lors des tournois PlayStation, des équipes avec du coup un mix de joueurs issus de la Xbox aillent au tournoi PlayStation, pour, du coup, un peu apprendre aux indigènes comment ça se passe, quoi. Bon, je vais arrêter d'appeler vos indigènes parce que je vous vanne un petit peu. Mais disons que le plus haut niveau était situé sur Xbox, même si pas mal de joueurs issus de la PlayStation 3 ont fait le passage et ont percé. Il y a eu des cracks également sur la console de Sony. Donc, à l'époque, je vais me séparer de mon équipe. Décidément, ça arrive, hein. Et j'avais décidé, comme je vous l'ai dit, de défendre ce titre. Donc je suis allé voir Gotha plus Carnage, pour ceux qui connaissent, ainsi que des visas dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, pour faire une line-up, pour pouvoir aller à la Lining 6, défendre ce titre, le gagner... Prendre le cash et rajouter globalement, tu vois, une petite ligne au palmarès. En plus, c'était assez facile parce que à l'époque, mec, t'allais voir une structure et tu disais « Bon, y'a moi j'étais un petit peu connu, mais surtout y'a Bon, disons que j'aurais pu aller voir Noroto et il nous aurait donné des sous pour qu'on fasse le tournoi sans aucun problème. » Donc c'était tout financé, billets de train, hôtel, déplacement, tout ce que tu veux, machin. Et donc c'était une line-up un petit peu all-star, elle était assez belle. C'était quatre des meilleurs joueurs de cette euh, console qui s'étaient réunis pour aller à ce tournoi. Et réellement, on s'en foutait de l'alchimie. Hein. Nous, euh, on s'en battait les couilles. À la base, les quatre, on jouait SMG. Donc, Mitraillette, on avait globalement assez... un poste assez similaire. Mais euh, tu vois, on n'a même pas essayé de prendre des joueurs pour faire en sorte que euh, ça combine bien tout ça. Non. Et donc, du coup, c'est ce qui a fait même que Gotha s'est permis de tester la falle tout le long de ce tournoi-là. Avec, on va dire, plus ou moins de réussite. Le Red, il... Pas... Il, sa ouais. wow il a un gros <rire> gros euh, C'est bien de le voir jouer à l'air. Plutôt orienté vers le plus. Xbox 360, PS3, lui il en avait rien à foutre, il était toujours aussi chaud quelle que soit la plateforme. Carnage des Visa et moi, on a aussi fait un bon tournoi, même si on avait quand même des fois des cartes où on avait un petit peu de mal, notamment moi. Je vais l'avouer que j'ai pas joué au plus haut niveau que j'ai pu avoir de temps en temps sur 3.6. Il nous arrivait d'avoir des petits coups de moins bien et des cartes où on se faisait un petit peu fessé En partie, notamment à cause de la manette PS3. Parce qu'en fait, c'était ça le plus difficile quand tu passais d'une console à l'autre, c'était la manette. Quand t'étais habitué à tenir une manette d'Xbox 360, bon, disons que c'était une manette d'homme. Un. Et eh ben, quand tu tenais une manette de PS3, t'arrivais, mec, fallait des mains de gremlins pour pouvoir réussir à jouer correctement. Donc moi et pas mal de monde, on avait du mal. Donc le tournoi commence, les premiers rounds ont lieu et on les franchit globalement assez facilement, correctement. Voilà, euh, on a laissé une ou deux cartes par-ci par-là, ce qui peut faire peur parce que dans un best of -3, à savoir l'équipe euh, qui gagne les deux premières cartes remporte le tournoi, enfin le match du coup. Quand on laisse une, tu te dis que tu peux avoir un petit peu chaud. Mais voilà, globalement, ça se passe assez bien. On affronte même un mix avec le petit frère de Gotha, donc c'était un autre mix de joueurs Xbox qui voulaient venir prendre l'argent, on les a tartés hein. Ronan, je t'aime mais tu dégages Pour pouvoir mettre les bases sur et très de la part de qui a aussi J'ai pas peur qu'on n'aille pas sur un stopwatch là, c'était bizarre. Tiens, prends le dernier chill, c'est terminé pour ce match, Victor de CBO3 par les Game of on énormément à côté. Regardez regarder les scores. Mais voilà, je dirais que le but de s'asseoir sur la tête de tout le monde a été globalement assez réussi. Et je dirais même qu'on s'amusait bien. On s'amusait, on prenait du fun, tu vois. C'était un moment compétitif où on est censé serrer un petit peu des fesses. Mais on rigolait bien entre nous, on passait un bon moment. Tout se passait bien, c'était lourd, tu vois. C'était fluide, la connexion, le week-end, le plan était suivi. Et j'aime quand un plan se passe sans accroc. Donc arrive la demi-finale et on affronte une des meilleures équipes françaises PlayStation 3. Donc je sais plus si à l'époque c'était une vraie équipe. Parce que bon, ils avaient une structure. Ou alors de meilleurs joueurs mais en tout cas c'était des mecs chauds donc pour la demi finale qui donne accès à la finale qui te permet de finir minimum dans les trois premiers d'un tournoi qui, où il y avait une cinquantaine d'équipes et franchement on s'en sort plutôt bien on les bat même plutôt à l'aise tu vois on les a un petit peu giflés c'était très satisfaisant pour être honnête d'avoir pu faire ça donc so far ce so good passe la demi finale où on arrive à battre une des meilleures équipes françaises et on arrive en finale winner bracket donc la finale winner bracket faut savoir que dans ces tournois là t'as deux brackets t'as un winner bracket et quand tu perds t'as encore une chance en allant dans le loser bracket où tu peux remonter tout en haut et donc en finale winner on tombe face une équipe qui s'appelait les Fariko UK. Donc Fariko UK, UK, c'était des Anglais. Et nous, on connaissait un petit peu les noms chauds de la scène PS3 française, mais mec, on n'était pas passionné ou en tout cas renseigné au point de savoir ce que valaient les équipes PS3 anglaises. Donc on n'avait absolument aucune idée. On allait se méfier, bien évidemment, un petit peu, parce que s'ils sont arrivés en finale, c'est que les mecs, c'était n'étaient pas des peintres, quoi. Ils n'étaient pas arrivés à se mettre un doigt devant, un doigt derrière, ils avaient quand même un minimum de niveau, mais on ne se doutait pas de ce qu'ils valaient. Donc là, le match commence, et puis... le drame. Le drame mec. Le broken euh, donne de la voix justement pour euh voilà ben, pour voilà, la prochaine map voilà, malheureusement parce, parce gagne, que. 250 à 58, ça fait mal. Le drame mon pote, on s'est fait péter le cul on s'est fait péter le cul mec à un point où en fait il y avait littéralement trois classes d'écart entre eux et nous dès la première carte moi le premier je me suis fait déchirer comme rarement dans ma mémoire je me suis fait déchirer à l'heure actuelle mec je marche encore un peu de travers à cause de ça tu vois réellement ça est resté dans ma mémoire dans ma carrière jamais j'ai pris aussi cher deuxième map carnage nous 1 107 james bond troisième map c'est des visas qui fait un double négatif ou en plus je crois qu'on la perd parce qu'on a réussi tu vois à se reprendre un petit peu parce qu'il saute à côté du drapeau en capture du drapeau. Ouais, il aurait jamais dû passer par la piscine, il aurait dû continuer par le middle, il aurait... euh, personne ne l'aurait croisé malheureusement, mais bon, il pouvait pas très bien savoir, et Jake, Jake a essayé de pouvoir oh, le recro... Oh. oh là là là là là là là là là là, Et le flag Gotag. il n'a pas été terminé Et oui le flag n'a pas été terminé donc Gotaga c'est une action qui m'a marqué. Mais tellement on s'était fait péter le cul qu'au début de la troisième carte, on était limite en train de troll en fait. C'était mis tous au spawn, il y avait Gotha qui prenait le sniper pour viser le drapeau, bref. C'était... On prenait plus le truc au sérieux, quoi. On s'était juste rendu compte que c'était impossible. Et donc, à ce moment-là, nous, on était tous des joueurs gorgés d'ego. Faut savoir qu'à l'époque, voilà, l'ego, tout ça, ça comptait énormément. Et notre orgueil avait été franchement touché. Quand tu te fais casser en deux comme ça, mec, forcément, ça reste dans ta tête, ça frappe ta confiance. Tu t'y attendais pas, et quand t'as de l'orgueil comme ça, forcément, t'as envie de te reprendre, tu vois. T'as envie de te montrer que c'était qu'une mauvaise passe, un mauvais match grosso modo une mauvaise air Moi, cette défaite m'a fait mal, tu vois, mais j'étais pas autant un compétiteur que Gotha, par exemple. Lui, Gotha, gros, à l'époque, faut quand même se mettre dans son contexte. Le gars, il avait déjà un million d'abonnés. Quand il lançait un stream, il y avait 15 000 viewers qui le regardaient. Il aurait pu, euh, largement, tu vois, euh, bénéficier de ça, faire vla les vidéos, euh, faire vla les streams, cash de la monnaie de ouf, tu vois. Mais non, le type, gros, il mettait son contenu de côté, il en sortait quand même, mais pas autant qu'il aurait pu, pour faire de la compétition. Il streamait pas, pour pouvoir s'entraîner avec son équipe. Bref, c'était un tout, le mec c'était un vrai compétiteur gros. Un pur dans l'âme, il a laissé passer voilà les opportunités pour se concentrer dessus. Mec, moi j'ai arrêté la compétition, j'ai commencé YouTube, j'ai touché mon premier chèque YouTube. Hors de question que je m'y remette, tu vois. Voilà, deux salles, deux ambiances. Donc voilà, on arrive en finale loser, donc c'était pour pouvoir se redonner une chance de pouvoir gagner le tournoi. On réaffronte les Français qu'on a gagnés, on gagne à nouveau avec un peu plus de mal cette fois-ci, mais bon voilà, le fait est assuré. On retourne en grande finale et la grande finale se joue du coup en best of games. Donc un best-of 11, c'est le premier en 6 cartes, c'est le premier qui remporte 6 cartes, et eux nous avaient battu 3-0 en finale winner bracket, donc du coup eux avaient besoin de 3 cartes, et nous 6. Donc c'était réellement un réel exploit qu'il fallait sortir. Une remontada, mais bon je suppose qu'il y a assez de Parisiens qui me regardent pour savoir de quoi je parle. Donc le match commence, et avec toute la rage qu'on avait, tu vois toute l'envie de montrer qu'on pouvait faire mieux que ça, qu'on valait mieux que ça, et tout l'ego qu'on avait, on les déchire. On les déchire, première carte, franchement, bon, déchire, c'est peut-être un grand mot, mais on gagne de manière assez à l'aise, voilà. Et ça nous a fait plaisir, ça nous a ramené un boost de confiance énorme, parce que du coup, les gars qui nous avaient surclassés, mais vraiment avec trois niveaux au-dessus de nous, étaient finalement à notre portée, tu vois, on avait réussi à montrer que c'était possible, qu'on pouvait les battre et tout ça, donc on enchaîne, la recherche et destruction a lieu, et on gagne, mais mec, on gagne, mais un poil de un poil de, de ce crâne là, tu vois, un poil de ce crâne là, pour te montrer à quel point c'était chaud, on gagne 6-5, voilà, tu vois, sur une petite action, grâce à Carnage, tout ça, c'était lourd, et ces événements-là, mec, te donnent, mais comme je l'ai dit un peu précédemment, un boost de confiance énorme, on recommençait à croire en nous, 3-2, rien n'était joué, on n'avait plus que 4 cartes à gagner E3, et on y croyait, mais réellement, comme pas possible. On était lancé chauffé à blanc, et on était parti pour la remontée de l'enfer. La troisième et la quatrième carte, on les perd, mais on les perd de très peu. Donc la troisième carte, c'était une capture du drapeau, on perd 2-1, sachant qu'on gagne le premier side. Là, euh, le HP derrière, donc c'était un hardpoint, on perd également, mais d'une vingtaine de points. Donc même si on perd, même si on avait, eux, ils avaient plus qu'une carte à gagner pour remporter tout le tournoi, nous quatre à remonter, je peux vous le dire qu'encore à cette heure-là, donc 7 ans plus tard, on aurait pu le faire On aurait pu le faire Je regarde dans les yeux, on aurait pu le faire Quoi, tu me crois pas On aurait pu le faire Je pense que même Gotha, Carnage ou Greg, ou Devisa, ils pourraient te le dire également. Moi j'y croyais encore, et à ce moment-là, alors que c'était un best-of-11, qu'est-ce qui se passe La carte qu'on vient de perdre termine, on discute entre nous comme ça, en mode « Ok, les gars, on peut encore le faire et tout ça, machin... » Et là arrive un des organisateurs du tournoi, Les Irk à l'époque, je, je dis des noms, il arrive et il nous dit « Ouais les gars, c'est fini !» « Pardon monsieur, bah c'est pas fini c'est un best-of-11, certes ils ont 5 cartes, certes ils sont proches, mais c'est pas fini, on peut encore leur remporter. »« Non, non, mais en fait, c'est fini le tournoi, mais c'est un best-of-11 monsieur. »« Non, c'est un best-of-9, donc un best-of-9 c'est-à-dire le premier à 5 cartes. c'est terminé, salut, euh, la LAN est terminée, euh, ciao. » Donc nous on se regarde et on se dit « Mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ?» Tu vois, littéralement, ça finit de cette manière-là. Même eux, qui n'y croyaient pas à ce moment, enfin pas qui n'y croyaient pas, mais qui ne s'y attendaient pas, n'ont même pu savourer leur victoire comme elle aurait dû venir. Et c'est à ce moment-là, gros, qu'une lane qui devait se dérouler correctement avec les péripéties où j'ai passé 8 minutes là à vous le dire, à vous, à vous compter pardon, se termine littéralement avec un coulis de merde sur le côté du visage. Oui, j'avoue, je le prends mal encore une fois, là ça me fait mal de vous le raconter. D'ailleurs pour la petite anecdote, hein, pour vous prouver ce que je dis, L'overlay euh, du match marque best of 11, mais la description de motion de la rencontre marque best of 9. Donc tu vois qu'ils ont essayé de rattraper un, le coup, un peu le coup et dire non c'est pas trop une enculade alors que l'overlay contredit même tu vois la description de la vidéo. Bon bref c'est de cette manière que cette seule et unique line que j'ai fait avec Gotha s'est terminé. Moi aussi avec Carnage et Devisa, dédicace à vous mes frères. On s'est un peu fait chier dessus mais ça restera quand même une belle expérience, c'était réellement quelque chose que je retiendrai c'était très très lourd. Et c'était ce beau tournoi, du coup, que je voulais vous raconter aujourd'hui. C'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Je vois que les Z-Stories e vous plaisent. D'ailleurs, Z-Stories, ce sera le nom de euh, ce petit concept-là que je sors tous les dimanches. Là, je vous parle de moi dans les prochaines. Ce sera peut-être pas autour de moi, mais autour d'autres sujets. J'espère que ça vous plaira. On se retrouve la semaine prochaine, et je vous dis à la prochaine. Bisous.